Hey, hey les amis c'est Pandark. j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Ça fait longtemps je sais, épisode 9 les amis, comme vous l'avez vu au titre Et à la miniature les amis, épisode 9 Alors attendez, je pose bien le micro Voilà, donc je vous disais épisode 9, voilà, pas trop immotorisé cette fois-ci Et puis moi je vous propose qu'on y go les amis Si tout de même ça ne vous dérange pas alors on y go, on va prendre le véhicule, donc on est avec Michael aujourd'hui, je vous montre vite fait les armes parce que vu que je les ai pas encore organisées, j'ai pas le taser malheureusement sur ce compte, je l'ai pas, c'est vraiment dommage, j'ai pas la matraque non plus, euh, j'ai vraiment, enfin bref, j'ai pas grand chose. Je vous propose qu'on y aille, patrouille trop épisode 9, c'est parti. Donc euh, sur cet épisode les amis, ce que j'aimerais bien faire moi, vraiment ce que j'aimerais bien faire, ce serait pouvoir me remettre la tenue de flic en mode, mode histoire quoi euh, non mode online pardon et, euh, et donc du coup euh, continuer les vidéos mais euh, en fait simplement pouvoir euh, faire des vidéos patrouille normales parce que c'est vrai que j'avoue que ça va vite vous gaver les patrouilles motorisées comme ça donc voilà j'avoue que ça va rapido se vous gaver moi aussi je ne vous le cache pas hop attendez on va redémarrer 87 Euh ouais j'écoute Ouais donc on a un véhicule abandonné euh, sur le parking euh, de l'usine à poulet Terminé Ok c'est bien reçu je me rends tout de suite Hop donc on finit mi-tour, on vient d'avoir une intervention c'est parti Je vous propose qu'on y aille le plus rapidement possible oh, Merde Attendez parce que je regardais pas les Excusez-moi c'était en carton ah, oui. J'avoue pour le coup, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais euh, on va se rendre sur place directement, les amis. Donc, sur le parking du poulet, ils m'ont dit. Euh, attendez. Parce qu'ils me disent sur le parking du poulet, mais. Euh, le parking du poulet, il est pas petit. Hein. Euh, attendez, véhicule à banque, pas besoin des gyro aussi. Moi, je pense pas. Euh, sur le parking du poulet, là. L'usine à poulet. Pas de véhicule là. Je suis en train de me faire barner les gars. Je veux pas de véhicule abandonné, moi. Euh, attendez. on va voir s'il y a pas des. Euh... Parce que, en fait, normalement, il y a des gens là-bas. J'aurais bien aimé leur demander, ok Bon. On va faire des tour hein. c'est pas grave. Mais pour le coup, oui, c'est vrai qu'il m'appelle pour un véhicule abandonné, mais il n'y en a pas. On va bien vérifier. Bon, bah bougez pas, je vais leur je vais expliquer du coup. C'est euh, Lincoln 87 pour dispatch, donc on vient de vérifier, il n'y a aucun véhicule abandonné. Terminé. Donc c'est une reprise de patrouille pour nous. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'ils nous appellent pour des trucs qui n'existent pas. Ben on va y aller. Oh. Hop là. Hop. Ah. Oh. Non, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Mmh. Arrête-toi. C'est mmh. euh, Linkon. 6 Linkon. 87 à dispatch. Euh, J'ai un véhicule en fuite. En contresens, qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui me fait? On va le suivre. Hein enfin, on va le suivre. On va essayer de le poursuivre. Hein Ce qu'il a l'air de, wow, peut-être pas tirer. Peut-être pas tirer tout de suite, mes amis. Arrête-toi. Oh putain. Non peur. Les gars, quand j'ai pilé, je vous cache pas. Euh... Allez, arrête-toi, putain Ah oh. oh non, c'est un grand fou, ça, ça s'arrête pas. Bon, on va d'être un petit peu plus loin. Je sais que je suis pas censé piter en moto, mais putain, ma vidéo. je les je les je les je les je les je les je les Ah Allez, tu descends. Tu descends. Tu descends. Arrête-toi. Non, oh putain, non, mais non, pas maintenant. Oh, attendez, je range mon arme. Oh, attendez, je vais essayer de le plaquer. Ok, pas du tout. Ça marche pas. Euh, c'est vrai que c'est pas comme sur Red Dead où t'as plus sur flèche de haut et t'as le cheval qui vient quand tu cours. Ouais, non, là c'est pas pareil, faut que je retourne à la. Non plus. Ça marche pas, putain, je suis encore plus en train de m'éloigner. Tribuche Tribuche Les gars, j'ai fait des milliers de vidéos comme ça et à chaque fois j'ai la chance qu'il y tribuche. Tribuche Non, s'il te plaît, arrête-toi. Putain. Oh là là. Bon. Euh. Ouais, j'aurais bien aimé lancer un lacrymo mais je suis pas sûr que ça le touche. Euh, attends, cours, cours, cours, cours. Ça, ça veut pas le, mais pousse-le. merde, parce que je voulais faire, bon, stop, tu t'arrêtes maintenant, stop, tu t'arrêtes, oh putain, non plus, putain, mais ça veut pas, voilà, merci, allez, ouais, c'est bon, tu vas casser les couilles, hein. excusez-moi, euh, 6 Lincoln, 87 à dispatch, J'aurais besoin d'une EMS sur place sur la route de palais tobé s'il vous plaît. Bon, on va attendre le l'EMS, du coup. Non, c'est pas ça. Euh, je vais peut-être pas remonter à la voiture. Hop. Euh, voilà, ma moto, c'est plus rapide. Soyons honnêtes, c'est plus rapide. C'est plus rapide, ça me fait gagner du temps, ça vous fait gagner du temps. Donc là, on a les EMS qui arrivent, du coup. Je vais mettre le véhicule sur le côté. Et je vais pas partir, du coup. Vous descendez pas Hein Non Bon. Bah, Je perds pas mon temps non plus, alors. Ah oh, excuse-moi. Voilà, bon, euh, moi, hein. Ils veulent pas perdre leur temps pour des gens, je perds pas le temps pour... Je perds, je perds pas mon temps pour... Ouais, bon bah, par contre, attendez, parce que il m'a tout l'air de bombarder attendez je vais aller le contrôler le, le MS on va aller faire euh, un petit contrôle sur le MS on espère espérant qu'il va pas le celui-là me touche hop je me suis là le MS le MS euh, ça me... Ah ouais mais mec attends tu le aussi Allez, arrête-toi Tu as une fille Arrête-toi Ah Attendez, hop, je vais une mettre de 30 secondes. Bonsoir, messieurs Vous savez pourquoi on vous contrôle On ne vous contrôle pas vraiment Je vous explique... Qu'est-ce que... Non, non, non, vous n'allez pas continuer à avancer, monsieur. Euh, déjà que ça le fait pas, hein, parce que je vous cache pas qu'on vous voit là-bas, euh, c'est vraiment pas bon. Yeah. Vous passez, on appelle les EMS, vous passez, vous voyez personne, vous demandez même pas où est-ce qu'elle est blessée, ça, ça le fait pas, les amis. Donc, euh, ça le fait pas du tout, du tout. Donc, ben, je prends prendre piste d'identité, permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup messieurs. Donc, bougez pas, je le faire une vérification. Celle 87, à dispatch. J'aurais besoin d'une vérification de plaque d'immatriculation. 25 IFM 473. Terminé. Euh, donc messieurs, je vous explique. Là où vous allez repartir, mais vous allez rouler tranquillement et la prochaine fois vous allez faire attention quand il y a des blessés ou qu'on vous appelle pour des blessés, messieurs. Parce que là vous repartez, vous savez même pas ce qu'il en est des blessés. Merci bien, messieurs. J'ai eu peur, hein. j'ai vraiment cru qu'il allait repartir en plus quand j'ai vu accélérer Bah, combien je veux aussi, ah ouais, mais il bombarde. Il bombarde. J'ai même du mal à le rattraper. Non, mais les gars, c'est quoi ça? Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, wow. je regardais pas mon écran. Excusez-moi, euh, donc oui, je vous disais, excusez-moi, j'aimerais bien me refaire la tenue de police en mode online parce que là, je suis avec Michael vu que mode police, enfin. Euh, la tenue de police en mode online, elle est, euh, pardon, elle est plus disponible du tout. Par le fait simple, c'est que la mission a été bannie ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais en tout cas on n'y a plus accès. Et pour le peu de fois où on y a accès, le crash, donc bon. Je pense qu'ils la remettront jamais, la mission ripou, même Caminage à risque, ils la remettront plus. Ils ont compris que les gens faisaient trop de glitch par rapport à ça. Donc voilà. Moi si ça m'emmerde un peu, je vous cache pas, puisque j'aurais bien aimé refaire une vidéo avec la vraie tenue police. Mais bon, euh, on ne peut pas, on ne hein, peut rien. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour me caler quelque part. Alors attendez, hop, je vais prendre cette voie-là. Hop. On va faire de tour. Euh... On va se mettre derrière un gros bush. Là ah là, là, là, là. Hop, regardez. Hop, là. Et voilà. Là, de là, on me voit pas et moi, je vois les gens. Bah attendez, je vais me rapprocher un peu, quand même. Or, ce qui arrive vite ou ce qui arrive pas vite, les amis. On est à 12 minutes 42 de vidéo. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup. Euh... 12 minutes 42 de vidéo, quand même. Hein. Mais bon, enfin, maintenant, du coup, 13 minutes, mais... Deuxième derrière. Il avait l'air de rouler pas mal vite. Oh, je l'ai vu derrière le camion qui arrive, là, les amis. Regardez. Regardez, derrière le camion qui arrive. Non, pas, pas celle-là. Celle-là. Alors, messieurs, dames, euh, vous savez pourquoi on vous contrôle Non. Vitesse excessive, messieurs, dames. Va falloir réguler la vitesse, élever le pied un petit peu parce que là, ça le fait pas du tout, du tout, du tout. D'accord Donc, il va me falloir piste d'entité, permis de conduire, carte grise et assurance, s'il vous plaît. Merci, messieurs, dames. Non, il a pas de plaque à l'avant, ça c'est beau. Mais je crois qu'en fait, aux États-Unis, la plaque à l'avant est pas obligatoire. Je crois qu'il n'y a que à l'arrière qui est obligatoire. Non, non, mais toi, tu ne te pas, mec. Alors. 6 LinkedIn 87 à 10 patch J'aurais besoin d'une vérification de plaque, s'il vous plaît. 68 SMB 668. Terminé. Wow, mais tu fais quoi, toi Tu fais quoi Eh bien, messieurs, dames, tout est parfait. Vous pouvez y aller. Mec, ça va, je suis sur le côté. Hein, tu ne m'aurais pas rentré dedans. Sérieux hein. Euh... Euh, en soi, les amis moi j'aimerais savoir ce qui vous plaît entre euh, vidéo patrouille motorisée ou patrouille euh, normale j'aimerais savoir Et quelle sorte de vidéo vous voulez aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire ça pourrait être vraiment bien je vais aller faire un tour là sur le parking de, de ce magasin c'est vrai que c'est pas mal là, non, pas là. ok l'entrée elle est à droite À tous les coups, il y aura au moins un véhicule à l'arrière. Même pas. Même pas de véhicule à l'arrière, mais c'est pas drôle. C'est pas trop, il sera pas... Euh, c'est dommage. OK, bon. Je m'attendais à mieux pour... Merde. Je m'attendais à mieux pour le coup, est-ce qu'il véhicule, mais non. Bon. Ben, on va faire demi-tour. Merde, mais je compte, putain. Je fais demi-tour alors que je suis déjà sur la bonne voie, tu sais. sur service, savoir si tout se passe bien. J'ai mis un coup de frein énorme les amis. C'est un truc de fou furieux ce que j'ai fait. J'essaierai de faire des vidéos en RP tout métier. Le problème c'est qu'en RP tout métier, euh, c'est pas pareil du tout. Bonsoir monsieur Ah Monsieur Il y a un problème. D'accord. Bon, ben, je savais pas qu'en mode réalisateur il n'y avait pas les. Euh, ok. Attendez, je vais voir si la caisse elle n'est pas ouverte, on sait jamais. Non. Bah, C'est vrai que c'est super bizarre, il me semblait qu'ils y étaient quand même. Mmh. Je m'attendais à mieux, c'est vrai. Ouais, j'essaierai de faire une petite vidéo en RP Tout Métier, les amis. Mais en fait, le problème qu'il y a en RP Tout Métier, je vous explique, c'est que vous risquez de vraiment pas entendre les gens. Mais au moins, on jouera avec de, de vraies personnes. Que je faisais avant quand je faisais pas les vidéos je me mettais là là au niveau du pont euh, comme ce que les flics ils font IRL comme ce que la police font IRL ils se mettent là là sur le coin Alors attendez, hop. ils se mettent là bon ça c'est pas vraiment un pont très je me mettais là et dès que je voyais un véhicule qui arrivait vite je rentrais par la bretelle euh, de, de l'autre côté donc je faisais demi-tour et puis j'arrivais comme ça par exemple on va faire un, une petite démo hop je sais pas on va contrôler un véhicule au hasard on... Véhicule qui roule de préférence. Bon, ben on contrôlera pas de véhicule, c'est pas grave. On contrôlera pas de véhicule. Bien, les amis, on en est à 17 minutes et 36 secondes de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va devoir couper la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, les amis me dire ce que vous voulez. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, mettez... Euh, vous mettez euh, police motorisée en commentaire, voilà. Et puis, je serai les vrais ou, ou les faux. Sur ce, les amis, moi, je vous souhaite une excellente journée. Et bonne fête à vous, les amis. Ciao, ciao